Mesdames et Messieurs Salut les amis J'ai un nouveau chou J'ai un cadeau Vous avez vu C'est trop classe Oui, c'est un même ce bon d'un. dedans Vous savez ce qu'on va faire On va l'ouvrir Je voulais avoir un drone! Hier je voulais trop en tester bien sûr! Non, c'est une spagnole! Je suis trop contente, c'est un drone! Ah, ça Moi, vous savez, vous avez ce que j'avais imaginé? Je pensais que c'était un jouet comme des petits savons à fabriquer, je sais pas moi, une Barbie. J'avais même pas cru que c'était ça. Moi j'ai cru que c'était un peu des bonbons sympa, mais j'ai pas cru que c'était ça. En plus ça c'est pas de mon âge, c'est pour les adultes. Moi oh, je suis trop contente. C'est mon papa qui en avait, et moi je voulais trop le tester. Il avait dit non, parce que quand même, c'est fragile un drone. Mais envie de venir à moi toute seule Oh c'est trop classe Regardez les amis Je ne l'ai pas trop porté parce que je voulais pas le casser. Regardez Regardez les amis Vous avez vu le drone J'ai appris que c'est parfait d'éclairage et je vais vous le présenter. Et la télécommande. Et bien sûr, je crois que là on met le chargeur. Ou oh, sinon, je crois que c'est ça le chargeur. Regardez. Moi, je crois que c'est un peu seul le chargeur. Vous avez vu Je suis très contente d'avoir un drone. Après il y a ces petites machines bizarres. Ça. Puis ça. Puis ce truc bizarre. Je crois que ça doit appartenir à un monstre. Puis ça. Ah oui, je crois que ça c'est les pieds du drone. C'est pas drone, je ne sais pas. Là c'est la caméra. Là c'est les... les ailes du drone quoi. Quand ils volent. Ah Attends. Il y en a aussi là. Et puis le drone. Vous savez, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et là j'ai peur de les faire voler, j'ai peur que ça tombe. Attends, comme ça. Où oh, Où est barrée J'ai peur en jouant les drones. j'ai peur en faire des affaires. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait là ah, J'ai ah, appuyé sur le bouton appareil photo, oh, c'est grave. Mais attends, je vais éteindre. Non Pas ah, de besoin. Attends, je sais pas ce que je fais. Attends, il y a un bouton rouge. Ah, j'ai fait Encore plus, j'ai l'éteindre rouge Oh non C'est vais je sais pas ce que je fais. Je fais des grosses bêtises j'ai fait une grosse bêtise pourquoi m'avoir trompé mais ce n'est pas très grave ça c'est un archi vrai drone parce que les pas, les faux drones c'est tout entier quoi ça se plie pas Et lui, là, il se plie. donc okay. ça c'est un ça c'est un vrai Donc là, avec ma sœur, on va tester le drone Mavic. Regardez, on va les ouvrir maintenant. Je l'essayerai aussi. Oh, je Tiens ça. Et moi, pourquoi je suis en train de faire ça Ne touche rien à dire. Et puis, moi, je là dire. Où... Puis... Le drone, on va le mettre là. Parce que ma sœur et moi. Il faut être dessus ici pour que ça veille. tout vois, plat, plat. Une, deux, trois, cinq, quatre. Non, bah, en face, pas trop tôt trucs qui s'allument. Jaune, rouge. Oh là là, ça fait jaune et à rouge. Ah ah voilà. On va même pas se laisser bouger démarrer oh, un petit Là, c'est parti. Je vais faire voler le plus haut possible. va là-bas. Encore, encore, encore. Regardez. Regardez la différence une grosse pierre, une moyenne pierre. Par contre, il y a une bébépine. Il y a souvent parce que c'est une bébépine. Donc là, mon papa, il m'a tout expliqué. Donc là, je vais faire avancer, le mettre en haut. Oui, patati patata, comme si c'était une voiture. Alors, oui, il va en arrière. Euh, oui, attends. Je vais détourner. Non, non. c'est comment Ah oh, oui, c'est comme ça. Oh, il y a un beau village, là-bas. Il ne repère pas ma mais maison. Oui, là-bas. Hum... Je ne sais pas où, maintenant. Ben, là-bas. Ah, bah attends, bah faille sur... Euh... Au-dessus, ma tête de ma soeur. Oh, bah elle est pas là. You, you. Oh, je sais ce que je vais faire, hein, trop bonne idée. Vous savez ce que je vais faire Je vais les mettre tout au bout du champ. Allez, petit champ euh, Allez, petit Quand il est arrivé. Oh. Euh, C'est bon. Voilà. Je vais les... aller. Attends, je vais le faire tourner. Euh, papa, je fais quoi mais je fais quoi il n'a plus de batterie il n'a plus de batterie ça a plus de batterie mais ça sonne mais hein, si il tombe c'est pas de ma faute hein. y a un avion. <rire> J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai trop trop trop trop trop aimé.